Un hôpital, un hôpital. A male nurse, un infirmier. A female nurse, une infirmière. An old gentleman, un vieux monsieur. An old lady, une vieille dame swollen, enflé. A swollen leg, une jambe enflée. It hurts or it's painful is, ça fait mal. But the word pain or suffering on its own is, la douleur. Enfin! Enfin quoi? Enfin, vous êtes arrivé. Je sonne depuis une demi-heure pour avoir une infirmière. Ah, mais je ne suis pas une infirmière. Je suis venu... je vois bien que vous n'êtes pas une infirmière. Vous êtes un infirmier. Non, je... Oh, je peux être vieux et je peux être malade. Je vois la différence qu'il y a entre un infirmier et une infirmière. <rire> Pauvre vieux monsieur. Vous êtes malade? Mais bien sûr. Je suis à l'hôpital, n'est-ce pas? Comme vous êtes bête. Et pourquoi elle voit l'hôpital? Je ne peux pas marcher. Ma jambe est enflée. Oh, oui, qu'elle est enflée, pauvre jambe. Oh, ça fait mal, la douleur. Oh, pauvre vieux monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour guérir la jambe? Oh, rien. Il y a seulement le médicament que le médecin m'a donné contre la douleur. Donnez-le-moi. Ah, c'est pour la jambe? Mais bien sûr que c'est pour la jambe, comme vous êtes bête. Hein? Oh, médicaments pour la jambe. Un infirmier, a male nurse. Une infirmière, a female nurse. Un vieux monsieur, an old gentleman. Une jambe enflée, a swollen leg. La douleur, pain or suffering. A blanket, une couverture. A chest of drawers or dresser, une commode. A bandage is un pansement. Faire means to do, and défaire means to undo. Undo the bandage, défaite le pansement. Laissez tomber can mean to drop something or simply to drop the subject. Forget it, laissez tomber. There are three words for stupid in this program, bête, idiot, and imbécile. Arrêtez! Mais, mais vous m'avez dit! Ah, regardez ce que vous avez fait! La couverture est toute mouillée! Quel imbécile! Ah oui, elle est mouillée! Euh, allez, on le Oui. Euh... Allez-y, mettez une nouvelle couverture! J'ai froid! Où ça? Dans la commode! Oh. Dans la commode! Quelle, Quelle couverture! Quel idiot! Quelle idiot. Oui. Euh, ça, va? ça va mieux maintenant? Le pansement. Le pansement? Le pansement sur ma jambe est tout mouillé aussi. Changez-le. Ah oui. Hey, faites attention quand vous touchez à ma jambe. Ça fait mal. Je hein? m'excuse euh... pour mieux, monsieur. Euh, Défaites dé le pansement. Ah, Il bon. faut le défaire. Le défaire, ah. défaire. Ah, faites attention. Oh. Comment? Vous êtes trop bête. Je vais attendre l'infirmière. Ça ah, me bien. Laissez tomber. Laissez tomber. Laissez tomber? Ah bon? Ah <rire> Une couverture a blanket, une commode, a chest of drawers, un pansement, a bandage, défaire, to undo. The word for skillful or adroit is adroit. Unskillful or clumsy, maladroit. To wash oneself, se laver. That's it, I've had enough, a patient might say. Ça y est, j'en ai assez. Crutches, des béquilles. A dressing gown, une robe de chambre. I've cured him, you could say. Je l'ai guéri. Oh, oh, pauvre vieux monsieur. Je, je m'excuse, je ne voulais pas vous faire mal. Oh, vous êtes bête, imbécile et idiot. Bête, imbécile et idiot, oui. Et maladroit. Et maladroit, oui, vous avez raison. Oh, je n'ai jamais vu un infirmier aussi maladroit que vous, jamais. Mais c'est parce oh. que je... Oh, lavez-moi le visage. Hein? Vous lavez le visage? Je suis beaucoup trop malade pour me laver le visage moi-même. Oh, ah bon? Avec quoi? Avec de l'eau froide. Vous avez de l'eau froide, n'est-ce pas? Euh, oui, oui. Alors, allez-y. Oh. De l'eau froide sur le visage. Ah! Ça y est! Là, j'en ai assez! J'en ai assez de vous! J'en ai assez de cet hôpital! Mais où allez-vous? Je vais chez moi. Donnez-moi mes béquilles. béquilles. Voilà. Et ma robe de chambre! Robe de chambre! Oh, quel hôpital! Quel infirmier bête! Imbécile! Et idiot! Et maladroit! Oh! oh! Vous ne pouvez pas marcher! Votre jambe! Je crois que je l'ai guéri! Maladroit! J'en ai assez. I've had enough. Des béquilles. Crutches. Une robe de chambre. Dressing gown. Now, here's the complete sketch again. Uh, enfin! Enfin quoi? Enfin vous êtes arrivés!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 C'est pour la jambe? Mais Bien sûr que c'est pour la jambe. Comme vous êtes bête. Oh, médicaments pour la jambe. Ah, mais arrêtez, arrêtez! Mais, mais vous ah. m'avez dit... Regardez ce que vous avez fait. La couverture est toute mouillée. Quel imbécile! Ah oui, elle est mouillée. Euh, allez, enlevez-la. Oui. Euh, Allez-y, mettez une nouvelle couverture. J'ai froid. Où ça? Dans la commode. Dans la commode. Oh, Quelle idiote. couverture quel idiot. Ça va mieux maintenant? Le pansement. Le pansement? Le pansement sur ma jambe est tout mouillé aussi. Changez-le. Ah oui. Hey, faites attention quand vous touchez à ma jambe, ça fait mal. Hein? Je m'excuse, euh... pas de mieux, monsieur. Ah, oui. Défaites le pansement. Ah. Il faut le défaire. Le défaire, ah. défaire. Ah, faites attention! Comment? Oh, vous êtes trop bête. Je vais attendre l'infirmière. Ça bien?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 De chambre. Oh, quel hôpital! Quel infirmier bête, imbécile et idiot! Et maladroit. Oh! Et... oh! Vous ne pouvez pas marcher! Votre jambe! Je crois que je l'ai guéri.